Gréco se caractérise par une énorme capacité d'invention et ces deux, Sainte-Marie-Madeleine, montrent d'une certaine manière comment est-ce que d'une proposition, il passe à une autre. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il y a un élément de contexte qui rentre en ligne de compte. Puisque dans une, Sainte-Marie-Madeleine, celle qui est à ma gauche derrière moi, c'est encore la, la pécheresse en phase de conversion qui est représentée. Donc elle a le regard interrogé, elle a le sein... Euh, dénudée, elle est encore très belle avec son vêtement. Dans la, la deuxième Sainte-Marie-Madeleine, qui est peinte vers 1584, c'est déjà la pécheresse repentie. Elle est dans sa prière, qui désormais est une habitude, elle regarde euh, le ciel avec ses yeux pleins d'admiration pour la, la vision du, du Christ, probablement, qu'elle qu voit. L'élément de contexte, c'est que l'Église prend une Petite décision, on fait un petit décret et euh, insiste pour le fait qu'on ne représente plus Marie-Madeleine comme une pécheresse, comme si l'Église avait peur qu'elle fasse le chemin inverse, En fait, qu'elle décide finalement de ne pas se convertir pour passer à une iconographie beaucoup plus sage qui est celle de la Marie-Madeleine déjà convertie et euh, déjà pénitente et en train de faire ses exercices de piété. Ce qui est toujours très beau euh, chez Greco, c'est ses crânes, c'est la manière très déliée dont sont faites les figures et d'un coup, la manière très tenue, très solide, très concrète dans laquelle est faite le crâne, comme si la mort s'invitait un tout petit peu dans ce paysage de peinture et, et ça aussi ça joue la temporalité que Greco met dans, dans ses tableaux donc c'est une peinture très musicale, c'est comme s'il y avait un grand air d'opéra et d'un coup une voix de basse ou d'un coup un, un hautbois qui commence à sonner et qui rappelle quelque chose de très grave euh, en, voilà, en, en lame de fond et, et ça on le trouve chez Greco à travers ses, ses crânes un peu partout